Bonjour, bienvenue à ce blog hebdomadaire de la mi-mai du 13, pour être plus spécifique. J'aimerais débuter par vous rappeler que le 5 juin, dimanche 5 juin, c'est la Pentecôte et c'est le deuxième anniversaire de notre communauté de foi de l'Église Sainte-Claire. Alors j'espère que vous pourrez être là d'une manière ou d'une autre, soit en, paix, soit en personne, en ligne, soit en pensée et en prière, alors tout le monde est bienvenu, naturellement. Je vous rappelle aussi que j'ai demandé si vous pourriez m'envoyer euh, un courriel, euh, un enregistrement, son enregistrement vidéo, peu importe le format, un petit commentaire sur Sainte-Claire, comment vous l'avez découvert, euh, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est unique, peut-être qu'est-ce que vous n'aimez pas. Alors, il y a une personne qui l'a fait. Alors, je remercie cette personne. Ça serait le fun qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent parce que ça se peut que j'ai de l'air fou le, le 5 juin. Alors, euh, n'attendez pas la dernière seconde, ça m'aiderait. Ou si ça ne vous intéresse pas du tout, dites-moi là. Puis, je vais penser à autre chose. Ce que je veux surtout vous partager cette semaine, c'est un peu l'état des lieux pour Sainte-Claire. Je vous ai partagé il y a quelques semaines aussi les, les états financiers. Puis je sais que vous avez adoré ça. Vous, je sais que vous adorez qu'on parle chiffres et finances. Ceci dit, euh, on est en processus de renouvellement pour une autre subvention. Alors, j'ai dû fouiller un peu. Euh, les chiffres, parce qu'il faut donner quelque chose pour montrer où ce qu'on en est. Alors, j'ai le goût de vous partager ça ce matin. Alors, j'espère que Delicino va coopérer. Et voilà. Je crois que ça, ça fonctionne. Alors, j'ai intitulé ça léglise sainte L'Église-Saint-Claire en 2022 euh, ». Et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que il y a pour certains indicateurs, j'ai depuis le début de l'année 2022, pour certains indicateurs, j'ai les 12 derniers mois, pour certains indicateurs, j'ai les 60 ou 80 derniers 10 jours. Donc, ce n'est pas égal, mais quand même, je pense que ça va vous donner une bonne idée. Et justement, la question, c'est comment on évalue euh, la vitalité d'une communauté de foi, d'une paroisse. C'est sûr qu'il y a les choses faciles, comme j'ai mentionné l'argent. Aussi, on peut parler, ben, il y a combien de monde qui se pointe au service religieux. Mais, euh, vous savez, je crois que c'est plus que ça. C'est plus compliqué que ça. Puis, des fois, c'est difficile à quantifier. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment l'impact d'une communauté de foi comme la nôtre alors, on peut commencer par les participations les dimanche soirs à nos services religieux. Là, je commence le, ben, le 1er janvier. Il n'y a pas eu de service religieux le 1er janvier, mais pour 2022, on est sur Zoom et rediffusé sur Facebook Live. Je parle des directs. Je sais qu'il y a des gens qui retournent sur Facebook Live qui écoutent, et je sais qu'il y a des gens qui retournent, par exemple, à mes sermons seulement sur Facebook et sur YouTube, mais si on calcule le dimanche soir, mais la moyenne sur Zoom est à 13 et sur Facebook Live est 6 personnes. 6 connexions, parce qu'on ne sait pas il y a combien de personnes devant les écrans Facebook. Euh, et 6 c'est peut-être un peu faible, ça ne bouge pas beaucoup et ça explique notre désir de passer de Facebook à YouTube. On reste sur Zoom, même lien, même heure, toute la même chose. Mais à partir du 12 juin, je vous le rappelle, on passe de Facebook Live à YouTube, espérant que YouTube, parce qu'on n'a pas besoin d'abonnement, on aura un plus grand rayonnement. Il n'y a pas de garantie, mais on veut essayer. Quand même, on parle de, grosso modo, 19 personnes. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Bien, on peut essayer de se comparer. Et ça, c'est difficile. J'ai trouvé des chiffres en 2020, parce que depuis le début de la pandémie, c'est tout et n'importe quoi, là. donc on ne peut pas se fier, mais au début de la pandémie, la moyenne aux États-Unis, les, les anglophones appellent ça du « mainline protestant euh, ». On parle ici de presbytériens, méthodistes, euh, anglicans, euh, on exclut les évangélistes, par exemple, les pentecôtistes. Bien, la moyenne aux États-Unis, qui est quand même un pays réputé pour sa religiosité, c'est 50 personnes qui assistent à un office religieux le dimanche et qui est un déclin de 12 à partir de 2015. Donc, en 5 ans aux États-Unis, il y a un déclin de 12,5 des personnes qui assistent à des services religieux. Donc, à 20, après deux ans, euh, on, est à peu, on est quoi? 40 de la moyenne américaine? C'est quand même pas vilain. C'est pas naturellement, je pense pas qu'il y, y a matière à se péter les bretelles, comme on dit, mais quand même, c'est mieux que rien. Mais il y a aussi nos activités. Euh, une fois par mois, c'est vraiment l'activité qu'on a, et euh, je pense qu'on a une moyenne de six participants qui viennent durant la semaine, une activité pour discuter de sujets religieux. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres facteurs qu'on peut compter. Parce qu'on est une église sur Internet, il faut compter aussi les gens qu'on rejoint sur Internet. Les églises euh, comment dire, physiques aussi, mais nous, c'est quand même notre créneau. Alors, on regarde le site Internet. Euh, J'ai les statistiques pour les 90 jours. Il y a 1600 personnes qui ont visité notre site Internet. Euh, c'est quand même bien, ils ont une curiosité, ils ont cliqué, il y a 1600 personnes qui soit ont découvert ou nous suivent euh, pour, pour nos activités. On a aussi une chaîne YouTube, comme plusieurs paroisses. Notre chaîne a 313 abonnés. Au même moment, l'an dernier, on en avait 125. Donc, on a plus que doublé, si je fais mes maths correctement. Et dans cette, la dernière année, on a 37 037 visionnements pour 465 heures de visionnement. Donc, ça, c'est des gens. Et le service religieux n'est pas diffusé sur YouTube. Donc, ça, c'est des gens qui vont écouter mes messages hebdomadaires, mes sermons, tout ce que je mets sur YouTube. fait intéressant, 64% parce qu'on peut voir qui sont abonnés, certains paramètres. 64% des abonnés ont entre 18 et 34 ans. Donc ça, c'est le, le saint graal des paroisses de ce temps-ci. On veut des jeunes, on veut rejoindre des jeunes, mais visiblement, ce qu'on met sur YouTube rejoint une clientèle plus jeune. Il c'est intéressant, 92% de ces visionnements-là seraient faits sur un cellulaire. Alors, encore une fois, on, on essaie de, de prendre le temps pour que ça soit beau et tout ça, mais on regarde ça sur un petit écran. Donc, qu'est-ce qu'on que, qu qu met là, en qualité de production? Est-ce que c'est la qualité de production? Est-ce c'est -ce est le contenu? La longueur? Donc, je trouve ça intéressant. Euh, matière à réflexion pour le futur. On a aussi une page Facebook, naturellement. Il y a 109 personnes qui ont aimé la page et dans la dernière année, euh, le, ce que la portée de nos, nos publications était de 82 630 comptes. On ne parle pas de personnes, on compte de comptes. Et sur Facebook, les personnes qu'on touche, c'est 45 ans et plus. Donc, on voit aussi euh, L'intérêt d'avoir plusieurs plateformes parce qu'on ne parle pas aux mêmes gens. On peut avoir le même message, mais différentes plateformes rejoignent différentes personnes. Il y a un infolet aussi. Ça, c'est des gens qui reçoivent toutes les semaines des messages de notre communauté de foi. On a 107 abonnés présentement. À Pareille date l'année passée, on en avait 84. Donc, ce n'est pas une hausse vertigineuse, mais quand même, il y a plus de monde. Et on peut, je peux voir qu'il y a quand même 55% qui ouvrent le courriel. Euh, ça peut paraître peu, mais les gens qui travaillent dans ce type d'organisation-là, euh, trouve ça intéressant quand même 55% plus la moitié prennent le temps de l'ouvrir il y a des gens qui s'abonnent puis que ça va dans le spam puis ils pensent pas mais quand même il y a 55% de ces 107 abonnés qui ouvrent toutes les semaines leurs messages. et aussi il y a les médias sociaux et ça, je sais, c'est controversé. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est juste du niaisage, c'est juste des affaires de jeunes, des jeunes qui ne sont pas intéressés à la religion, ils ne connaissent rien. » Sainte-Claire, ben, on a un compte TikTok, on a un compte YouTube Short, on a un compte Instagram. Et je vais vous donner un secret, là, sur les trois plateformes, je fais des courtes vidéos et je les recycle à toutes les plateformes. Fait qu'allez pas penser que je fais une vidéo pour TikTok, une vidéo pour Instagram, une vidéo pour YouTube Short. C'est toute la même chose que je poste, je téléverse sur plusieurs plateformes et encore une fois, ça permet de rejoindre des gens différents. Donc euh, ça, c'est intéressant. Alors, TikTok. J'ai débuté à faire des vidéos sur TikTok à la fin juin 2021. Donc, ça ne fait pas encore un an. Et mes vidéos, ben, c'est pas mal ça. C'est ma grosse face. Je parle de Jésus, je parle de foi, de spiritualité. Je réponds aux questions que les gens m'envoient. Et jusqu'à maintenant, j'ai 623 abonnés. TikTok me donne, les 60 derniers jours, j'ai une estimation de 13 000, 13 000 vues de mes vidéos. Et en 60 jours, il y a 27 euh, partages de mes vidéos. Encore une fois, il y a ce cliché-là, TikTok, c'est juste des enfants qui font des danses euh, stupides, des adolescents. Euh, non, il y a des adultes qui parlent de foi, qui recherchent la foi et qui sont intéressés par un contenu comme ça. Et malheureusement, de mon expérience, les conservateurs, les églises conservatrices, plus évangéliques sont là, mais les églises plus euh, libérales et ou, inclusives ne sont pas vraiment là, mais visiblement, il y a un marché pour ça. Ensuite, Instagram. Bon, j'ai débuté en novembre 2021, je sais, je suis en retard sur le, le train Instagram. Jusqu'à maintenant, j'ai 112 abonnés et dans les 90 derniers jours ces vidéos, ces courtes vidéos-là sur Instagram ont atteint 28 000 comptes. Et il y a ce qu'on appelle YouTube Short. Ça, c'est la réponse de YouTube sur ces justement, ces TikTok et Instagram, ces courtes vidéos. Ils ont créé YouTube Short. J'ai débuté ça le 13 juin 2021. J'ai fait de, depuis ben, 114 courtes vidéos qui ont été sur toutes les plateformes. Ce qui est un peu frustrant jusqu'à maintenant, c'est que les statistiques de YouTube euh, incluent YouTube Short. Donc, mes visionnements font partie du, de la chaîne YouTube en total. Euh, mais, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a 70 nouveaux abonnés qui sont reliés à YouTube Short. Donc, avec cet outil-là, il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne et qui voient l'ensemble de la chaîne. Alors, c'est un peu ça l'état des lieux. C'est sûr que, on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, c'est pas tout, mais c'est quand même important de soutenir financièrement, si vous pouvez, notre communauté de foi. Vous pouvez le faire avec une carte de crédit par Canadon ou vous pouvez faire des virements bancaires. L'information et sur le site Web, euh, le lien de Canadon, vous suivez ça. Si vous cliquez, vous allez voir Trinity United Church, Trinity United Church est notre église partenaire qui nous donne, au lieu d'un gros chèque, nous donne le service de gestion euh, financière, les budgets. Donc, vous donnez là, mais ça s'en va dans nos poches, je pourrais dire. Eux, ils gèrent tout. Tout ça en notre nom. On, on est trop nouveau, on a à peine un nouveau conseil de, de, de communauté de foi. On va s'y rendre un jour, on n'est pas là, donc euh, merci beaucoup à nos partenaires encore une fois, à Philippe entre autres. Je sais que j'oublie beaucoup de, de gens à remercier, Reed, le pasteur, euh, le conseil de paroisse de Trinity que j'ai euh, rencontré hier, des gens merveilleux. Merci, si j'en oublie, je m'excuse, je vous remercie beaucoup. Mais ben, Merci beaucoup pour votre attention, encore une fois, une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais je pensais que c'était intéressant de vous donner certains chiffres, certains paramètres. Je sais que ça compte pas tout, l'histoire, c'est pas tout qui se quantifie en chiffres. Je veux juste vous partager une dernière anecdote, je pourrais dire. Euh, il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel. C'est un jeune homme euh, qui... Euh, se présente comme étant homosexuel euh, en Gaspésie et qui disait Ben, euh, j'avais besoin de connecter avec Dieu, j'ai pas grand chose autour de moi. Fait que je vous ai trouvé, je vous ai écouté euh, une semaine, puis ça me fait grand bien. Puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite euh, la meilleure des chances pour continuer. Mais ça aussi, ça fait partie des, des, des histoires de, de l'Église Sainte-Claire. C'est des choses qui peut-être se quantifient pas. Mais on parle ici de l'impact qu'on peut avoir dans notre monde, dans notre société, euh, qu'on ne fait pas tous ces efforts-là pour rien. Euh, ça produit des fruits, je pourrais dire. Alors, sur ce, merci beaucoup, je vais arrêter la vidéo. Je vous rappelle, si vous voulez me partager quelque chose au sujet de Sainte-Claire, écrivez-moi, R-E-V-V-E-R-M, à commercial rogers.com Ça va me faire plaisir de vous lire et portez-vous bien, demeurez en santé. À très bientôt. Bye bye!